Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Mandelbulb 3D où nous allons voir un peu la suite de l'interface sur laquelle nous étions restés lors du premier tutoriel alors voilà, maintenant théoriquement vous connaissez cette fenêtre donc position comme nous l'avions vu eh bien je dois avouer ne quasiment jamais l'utiliser en dehors de l'utilisation du bouton reset quand je ne suis pas satisfait de mon placement de caméra. Mais ne pas oublier, il se place de cette façon-là. Donc si vous voulez, vous n'avez qu'à retenir 0, 0, moins 00-231. Et comme ça, vous aurez votre forme de base. Alors. Quand nous descendons un peu plus bas, nous avons ce petit bouton-ci, c'est le Undo, toujours très pratique. Euh, ça, c'est un rapide calcul pour donner un petit aperçu très pixelisé très moche. Donc, euh, bah, voilà, vous avez le résultat devant vous. Formulas, comme on avait pu voir, ce sont les différentes formules. Là, vous avez certainement dû remarquer tout un tas d'options. Il y a de fortes chances qu'en les essayant, eh bien, vous ayez rencontré des messages d'erreur. Euh, il faut savoir que les différentes options de mélange de, de formules sont particulièrement complexes. Donc, euh, nous le verrons un peu plus tard. Lightning, donc correspond à tout ce qui est lumière, c'est donc dans cette fenêtre-ci que nous allons gérer, et eh bien, comme son nom l'indique, les lumières, mais aussi les couleurs, le brouillard, qui a un tutoriel à part qui lui est consacré, et back picture pour mettre des images de fond. Alors, si vous voulez changer le fond de votre image, cela se fait dans Ambient puisque c'est l'ambiance de votre scène. Voilà, profondeur, vous sélectionnez votre couleur, on va prendre un truc moche mais bien visible. Hop là, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça change également un peu les couleurs envoyées sur votre euh, sur votre forme. Donc si vous utilisez des couleurs en plein milieu d'un objet, par exemple, si vous zoomez, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un fond de couleur puisque vous ne le voyez pas. Néanmoins, le brouillard aura cette couleur-là. et. Euh cela pourra influer un peu sur votre scène également alors ambient bah ça c'est une lumière ambiante envoyée sur la sur votre forme donc le résultat parle de lui même Et les autres options ici nous les verrons plus tard car euh, euh, nous devons prendre en compte, en compte certaines choses qui ne sont pas vues et qui peuvent être assez complexes à utiliser également. Donc, euh, Comme on peut le voir ici, seulement si les, ce qu'ils on enfin, qu ont appelé les ombres dures, les hard shadows, <coughs> sont calculés. Donc, euh, nous verrons ça plus tard. Remettons avant tout quelque chose d'un peu plus normal de parler naturellement voilà alors notre objet en lui même nous avons la lumière euh, la couleur spéculaire qui elle en fait permet surtout de dire de quelle manière les reflets de lumière se feront donc si nous mettons en blanc je vous devrait apparaître plus fort que si on met en noir ou tout disparaît donc il faut indiquer la manière dont on veut que la lumière se reflète si vous voulez qu'elle se reflète moyennement vous indiquez vous mettez un gris moyen qui correspond à 128 128 128 puisque le blanc est 255, 255, 255. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à diminuer pour appliquer plus ou moins l'effet. Diffuse, ben là c'est la, la couleur en elle-même. Voilà, le simple fait de changer... Les sliders vous permettent de voir déjà le changement. Alors, nous avons à côté, et ça c'est un petit problème je trouve, un random qui, comme vous vous en doutez, fait un random des couleurs. Euh, très souvent on a de très beaux résultats, puisque euh, voilà, c'est une fractale, donc les couleurs euh, sont donnent souvent très bien comme ça. Euh, pour avoir une base différente eh bien, nous avons ici une couleur et ici un nombre euh, plus nous augmentons le nombre plus il y aura de différence entre les couleurs si nous ne mettons rien hop, nous arrivons à la couleur que nous trouvons ici nous pouvons la changer par exemple on va mettre une couleur un peu or Ouais, un or vert et si maintenant nous réaugmentons la valeur il partira de, de cette couleur donc à chaque fois pour euh, pour créer les différentes couleurs un peu plus bas dans, nous trouvons deux sliders ici que sur lesquels vous pouvez voir juste ici entre les deux une barre avec une petite tache bleue en fait, le... cette petite barre bleue indique où se trouvent les couleurs sur la... Comment expliquer ça euh... Voilà, ça indique la manière optimale dont les couleurs doivent être appliquées pour qu'elles soient visibles à l'image. Donc, plus nous nous approchons, plus il y a de couleurs visibles. Reculons un peu. Voilà. Ça, nous verrons plus tard. Les dernières options. Euh... Donc, recalculons. Il vaut mieux de temps en temps réeffectuer un calcul de façon à ce que la scène euh, prenne bien en compte tous les paramètres et non des paramètres modifiés en permanence. Alors, euh, vous pouvez parfaitement... Ah. ah oui, voilà, c'est ça qu'il faut. Oui. Bon en principe euh, ce que j'aurais dû faire c'était cliquer ici avant afin de lui indiquer que je veux sauvegarder mes euh, mon environnement mais bon j'ai oublié mais vous le savez il y a quelques environnements qui ont déjà été créés euh, qui sont fournis avec le logiciel euh, essayez-les, ils sont tous très beaux et euh, offrent de très bonnes bases pour euh, pour travailler, donc euh, n'hésitez pas à les utiliser, beaucoup de gens euh, les utilisent ne les modifient que très très peu, donc euh, n'hésitez pas à jouer avec. Alors, Dynamic Fog, je vous invite à aller voir un autre tutoriel qui est consacré à cette option, Mais, euh, sachez que on en retrouve dans quasiment toutes les images donc il vaut mieux savoir l'utiliser un petit peu Back picture. alors, comme nous avons pu voir nous avons mis un fond de couleur hop là il est ici nous pouvons mettre une image de fond soit une image simple je vais par exemple prendre océan alors <rire> Hop là. Euh, on ne voit pas l'image c'est normal c'est parce que la profondeur doit être mise au minimum désactivée donc de façon euh, à pouvoir voir l'image ou alors, vous pouvez le rajouter, auquel cas, les deux s'additionnent. Ici, c'est une image simple, donc euh, elle va s'appliquer simplement en fond. Euh, cela signifie que si vous effectuer un rendu de l'image la mettre un peu plus fort la réflexion cela donnera mieux non ça ne donne pas mieux du tout ah, là là. ah bah oui c'est juste voilà Mettre une valeur, euh, éviter de mettre du sombre, peut-être important pour une petite chose. C'est <coughs> donc la réflexion, parce que l'objet se reflètera plus ou moins en fonction de ce, de ce taux. Voilà, Comme on peut voir, le, ce qui se reflète dans l'image, eh bien c'est uniquement la lampe et l'arrière de la sphère qui ne représente rien puisque le, le fond ici est, est simplement posé dans le fond pour ça nous avons donc ici l'option full background sphère ça ça veut dire en fait qu'il va utiliser une texture comme euh, pour entourer notre objet il existe des textures spéciales pour ça, donc euh, n'essayez pas avec votre image de base. Euh, Cherchez-en sur internet parce que ce sera encore le, le meilleur endroit pour en faire. Vous pouvez en réaliser vous-même avec votre appareil photo et, euh, et, et différents logiciels. Photoshop doit certainement le faire, mais comme je vous dis, c'est vraiment pas facile. Alors ici j'en ai quelques-unes, je vais prendre... Voilà, un environnement montagneux. Comme on peut le voir, je vais essayer de remettre la même échelle. Ça a l'air d'être une échelle de 1. Donc, 720. Voilà. Alors, comme on peut le voir, le fond est un peu trop près. Pour cela, ce qu'il faut faire, c'est changer le FOV donc l'angle de vision, on va mettre 45 et voilà, ça semble déjà beaucoup plus normal. Comme on peut le voir, l'image est hyper saturée. Nous changeons ça ici dans ces options-ci. Options euh, image rotation, cela permet de faire des rotations à notre image de fond sur les axes X, Y, Z. Ça, je vous invite à essayer. Vous verrez, ce n'est pas toujours très aisé. Dans ce cas-ci, on préfère éliminer l'ambiance, du moins moi. Et voilà, si maintenant nous effectuons notre réflexion, nous pouvons voir que notre sphère réfléchit l'arrière du décor ce qui est quand même beaucoup plus intéressant voilà maintenant question d'avoir oh. et voilà là ça se voit un peu moins mais au moins euh, lorsqu'il effectue une réflexion il euh, nous avons un vrai modèle qui est réfléchi euh, en rapport avec l'image et non pas euh, une, simple, euh, une simple zone toute noire ou euh, d'une couleur que, qui aura été définie. Donc voilà, euh, nous en étions donc aux lumières. Là nous avons vu principalement les manières de modifier notre scène. Euh, ici en haut, vous avez certainement dû comprendre qu'il s'agissait des modifications sur la lumière en elle-même. Nous verrons ça de manière séparée parce qu'il y en a pour un petit moment à expliquer toutes les petites options très intéressantes qui se trouvent dans ce logiciel. Et nous allons directement passer à Post Process. Post Process, il n'y a jamais vraiment grand chose à faire. C'est simplement ici que nous indiquons le, le niveau de réflexion. Donc euh, là également un tutoriel viendra sur l'importance de la profondeur euh, et sur l'utilisation de, de la transparence dans les IFS. Donc là vous avez vu simplement de base avec une profondeur de 2 je peux même mettre de 1 théoriquement ça suffira. Voilà, vous avez peut-être vu le petit changement ici, mais euh, ce n'est rien de très important pour cette image. Dans le post-process, l'autre outil assez facile à utiliser et très intéressant, c'est la profondeur de champ. Là, rien de plus simple, vous indiquez votre premier point sur l'image, votre second, et vous calculez je vais augmenter un peu la valeur afin que ce soit plus parlant et voilà donc on peut voir de ce point là à ce point là c'est net et tout ce qu'il y a avant et tout ce qui y a après se floute petit à petit donc ici en dessous les niveaux de qualité, en général, trois passes donnent mieux qu'une, forcément. Mais forcément aussi, c'est plus lent à calculer. C'est plus que trois fois plus, plus lent. <rire> Donc euh, voilà. À chaque fois, possibilité de le calculer automatiquement au moment du calculer 3D. Voilà, tout ça fait la réflexion et les trois passes. Voilà. Alors, nous avons fait notre petit tour du post-process qui vous permettra déjà d'améliorer un peu les éventuelles images que vous auriez faites. Descendons. Calculation, ça, je vous l'ai expliqué la fois passée. Le niveau de, de, de, de détail de l'objet, les différents paramètres de qualité. Alors, coloring, ça, c'est très important aussi c'est la manière dont les couleurs vont s'appliquer sur l'objet je vais donc enlever le julia et revenir à ma forme de base colorée 0 0 0 moins 2 30 pour revenir nom d'une pipe pourquoi le 0 Ah bah ben je ne sais plus quelle était la valeur qu'il fallait que je mette. Ça c'est bête, c'est pas grave. Commençons par désactiver ceci et ceci. Voilà une bonne chose de faite. Revenons. Et replaçons-nous correctement. Voilà, ça nous permet d'aller refaire un petit tour dans les lumières afin de placer un peu plus judicieusement notre fond. Donc, comme on peut le voir, bah, euh, hélas, nous n'avons plus nos jolies montagnes. Et nous, voilà, avec elles sont de retour, view to main, on calcule, et miracle de la technologie tout est tel que nous le voulions alors créons des couleurs un peu plus extravagantes que ça voilà elles doivent s'appliquer de façon à ce qu'on les voit un peu plus et idéalement on va même se rapprocher de l'objet voilà Alors, quand on va sur Coloring, donc la manière de colorer l'objet, nous avons plusieurs possibilités. A vous de les essayer selon l'objet. Toutes n'offrent pas des modifications l'une par rapport à l'autre. En général, les deux principales que j'utilise sont la première et la dernière. Et vous allez voir que pour une fois, je vais réussir à trouver l'exemple qui fait aucune différence. Ah bah ben voilà. Comme je le disais, première et dernière. Et du coup, notre barre ici se retrouve beaucoup plus longue que précédemment. Voilà. Mais c'est également beaucoup plus moche. C'est donc à utiliser principalement quand vous êtes vraiment dans un objet. Là vous pouvez voir que ça commence à s'appliquer légèrement différemment. vous pouvez encore modifier ici sur l'itération sur laquelle la couleur doit s'appliquer donc forcément ici ça Je... un bon moyen qui est vu plus en détail dans le tutoriel consacré au brouillard volumétrique sur itération pour savoir l'itération à laquelle nous nous trouvons est d'aller dans le navigateur 3D voilà, j'apporte mon image et dans divers, nous avons max itération. Nous le diminuons. Et vous voyez, le fond de mon image disparaît petit à petit. Voilà, je suis donc ici à l'itération 5 6 7 8 9 10 donc voilà, de l'itération 5 à 24 j'ai une vue sur les itérations 5 à 24 je vous un peu voilà Couleur, on itération on va mettre 6 et voilà, on peut voir que le les lumières, euh, les, les, lumières les couleurs s'appliquent de manière différente Et voilà une image psychédélique Kitsch, qui invite à rencontrer Albert Hoffman. Eh bien, je pense que nous avons fait un peu le tour de cette deuxième partie de présentation de l'interface. Nous avons donc vu la position qui ne me sert qu'à reset pour revenir à notre forme de base, qui doit être bien étrange avec nos... Oui ici pareil n'hésitez pas itération 1 pour savoir sur quelle itération appliquer le schéma de couleur et nous nous retrouvons avec un magnifique bulbe multicolore et voilà n'hésitez pas euh, à tester toutes les petites options que vous voyez euh, alentour euh, bon, par exemple ici je ne vous en ai pas parlé elle parle d'elle-même à la place d'avoir deux couleurs il utilise donc cette image-ci, le fond comme couleur ambiante quand on utilise un fond euh, sphérique tel que celui-là bah, forcément c'est particulièrement pratique mais euh, pas seulement, <rire> ça, sera, ça le sera très souvent. Eh bien, j'espère que ce, ce second tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre l'interface de ce logiciel. Euh, à mon avis, le prochain tutoriel sera consacré aux formules et euh, aux différentes façons de les mélanger. Donc voilà. Passez une bonne journée. Merci.